Salutons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Bioshock, la suite de l'aventure. C'est tout de suite. On a dû jeter nos armes. Ah, j'ai encore mon appareil photo, il ne constate pas que ça soit trop dangereux. Il enfin, fallait les déposer à l'entrée pour venir dire bonjour au monsieur qui nous avait réclamé des choses. Mais j'ai encore... Mais... Je parie que quand votre patron s'est échappé de l'enfer... Il a dit au diable qu'il revenait tout de suite Et le diable lui a répondu Bien sûr monsieur Fontaine Je vous garde une place Ryan a juré que Fontaine n'était plus que poussière Et vous voilà en train de faire son sale boulot Ce qui fait de Ryan un minable Et de vous un Ok Je sais pas trop ce que je lui ai fait Mais il l'a mal pris Il y a beaucoup de. Ah mince, c'est que appareil photo. On se soigne. J'ai pas tellement d'options en fait. Qu'est-ce qu'il me reste en plasmide Gardien et incinération. Ah, j'ai gardien Incinération. Ça serait d'être plus efficace que les autres. Ah mince, j'ai été tué. Je pensais pas que j'aurais si vite besoin de me battre avec mes plasmides. Hein. Alors, gardien, j'ai oublié ce que ça fait. Il veut pas me le dire. C'est peut-être. Hop Alors non Hop euh, M Non Il a pas l'air de vouloir me le dire Est-ce que j'ai un spot pour changer les plasmides, pas loin Là Alors Incinération je vais le garder Arc électrique je vais le garder Gardien vous protège pendant une courte durée Ah mais il faut qu'il y ait un protecteur Or je n'ai pas de protecteur donc il va me falloir autre chose, de plus utile. Alors tanékinésir, ras balise de sécurité. Créatures touchées seront attaquées par les caméras et les tourelles. Ça c'est pas mal. Hop, on va la jouer comme ça. Et ensuite il y avait des une soaring d'air, c'est bon. Alors moi j'ai le droit à mon chat électrique quand même Hop super on a, on a un peu de temps pour pirater Alors On va jouer la jouer prudent comme ça Hop Alors à la toute fin il nous faut ça Et Ça Et ensuite si on peut avoir des tours jusqu'au haut Nickel Plus facile avec de l'aide Aïe aïe il y a eu le feu ici Je fais pas beaucoup de dégâts où... Il y en a encore Là et... Hop <coughs> Heureusement j'ai le piratage pour m'aider Ah là ça devient compliqué par contre D'arriver juste au bon endroit Alors on va la jouer comme ça, pour se donner un peu de marge. Hop. Je trouve pas celui que je voudrais, c'est ça. Là, euh, non, on a pas besoin de ça comme ça, on a tout besoin. Comme ça, hop, dans l'autre sens, comme ça. Et comme ça, hop, on est prêt. J'ai même été spoté. Hop, laisse-moi pirater, s'il te plaît. Merci. Je sais pas pourquoi je peux pas pirater. C'est juste... V. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai pas le droit à plus de deux tourelles. Calme. Oh, on a le droit d'acheter des trucs C'est bon <rire> Ça fait un petit peu de pause aussi Ça casse un peu le, le rythme effréné Alors j'aurais plutôt besoin que ça se passe Comme ça Oh ça tombe bien C'était super bien positionné Alors pause de soins Et bah voilà Oh non, j'ai été tué encore. Et bah. C'est dommage. C'est nettement plus compliqué sans arme. Je ne peux pas les récupérer visiblement. Réactiver. Viens avec moi, petit robot. Il y a un type là-bas. Ça c'est la brûlure. il y a du pétrole qui s'enferme ici On va repasser au brûlage Prouve ouais, qui est derrière les gens J'espère qu'il me rendra quand même Les armes Du coup maintenant j'ai une bonne série D'armes Ah non pas les machins comme ça raté alors un peu de repos ah ça c'était connecté sans que je vois tout hop Ah, y a une petite pièce ici. Pas de danger visiblement. Une soin d'Ev, une trousse de soin. Je me doutais qu'elle allait m'embêter cette tourelle. Hop, on monte. J'en ai, ai tellement On peut profiter pour faire un peu ce qu'on veut Hop, hop, c'est parti Ah, me voilà plus tranquille Euh, toujours pas Je voulais faire ça plutôt un peu un moustique il y a des choses intéressantes par là il y a des piles en fait je pourrais les faire fondre Deux seringues d'Eve pour un de un coup de feu et là qui sont juste décoratifs ouais plutôt Déjà les foyers. Euh, distributeur d'articles. On va se remettre un peu dans des caisses de soins en rabe. J'ai récupéré mes armes, c'est mieux Donc il m'a juste tendu un piège en fait C'était lui le, le type avec le masque je crois C'était juste un piège grossier J'ai réussi à griller la porte elle-même J'aime <rire> bien j'arrive, je mets un petit coup de feu. En théorie ma tourelle est terminée. Visiblement ça n'a pas été suffisant. Euh, pourquoi j'ai ma clé anglaise en première place Je pense que c'est un bug. Parce que j'ai ramassé des. un pistolet sur le.. Sur le gars. j'aurais pas dû. La pression, et pas qu'un peu même. Il nous extorque 80% de notre part, et il menace de nous dénoncer à Ryan si on ne joue pas le jeu. Espèce ouais. Les amis G est venu nous dire qu'il irait peut voir la police, et le lendemain, on l'a retrouvé dans un sac au fond du marais salant. Ici, on n'a pas le choix. Si on reste dans l'équipe de Fontaine, on finira sur la potence. Si on fout le camp, on connaîtra le même sort que Samigé. Doit bien y avoir un autre moyen. Mm -hmm le dis. Outil de piratage automatique. Hein, en plus Alors, ça c'est fouillé. Ça aussi. Poste d'amélioration. Ah! Taille du chargeur du pistolet, je veux bien Amélioration des dégâts c'est pas mal aussi Plutôt prendre amélioration des dégâts Ah on aura une amélioration C'est plus ou moins Ce à quoi je m'attendais Un petit coup de feu ici <rire> Alors, alors, alors, allô. Vous ne pouvez pas partir Fontaine vous trouvera Eh, hey, j'emmerde Fontaine. Vous n'emmerdez pas Fontaine. C'est Fontaine qui vous emmerde. Ah ah. Oh. J'ai oublié que de temps en temps, on avait des passages. débloqués. Tout devrait bien se dérouler maintenant. Je vous retrouve plus loin. Ah. Ok. Bon, du coup j'ai loupé une petite zone, c'est pas grave On va vers la cage des contrebandiers Allez ah, d'après les, les messages qu'il met actuellement Il compte sur nous pour euh, actualiser nos, notre banque de photos Et obtenir des informations sans qu'il nous le demande ouais, donc il faisait de la contrebande il y en a un qui ok c'est des souvenirs il y en a un qui extorquait les autres factures j'en ai que deux de toute façon donc ça c'est des compétences passives et ça c'est les compétences actives les fortifiants physiques améliorent votre force j'en ai pas d'autres c'est ça ah donc peut-être que je peux en acheter, je pensais que j'en étais limité à 3 donc c'était pas très utile d'avoir de lèvres mais en fait si j'en ai d'autres eux par exemple j'en ai 4 pour remplacer on va pas remplacer alors, augmente les dégâts infligés par la clé anglaise, le maître de mêlée, développe la partie supérieure, blabla, bla, massue, tcha tcha tcha, réduit tous les dégâts physiques, ça c'est plutôt chouette, et frappeur sournois, on a vu, étouffe le bruit de vos pas et augmente les dégâts des attaques de mêlée sur les ennemis pris par surprise. Si vous affrontez des entités plus fortes, plus rapides que vous, profite de la moindre des occasions, ça n'est pas sur ses gardes. On va rester sur euh, frappeur sournois. Euh, physique. J'ai pas d'autre choix de toute façon. Ah ça c'est frappeur sur moi. Super pirate. Alors pirate concentré. Deux plaques de surcharge en moins lors des piratages. Ok. Réduit la difficulté du piratage des tourelles, robots et caméras. On va plutôt prendre ça. Et slow c'est réduit la vitesse de flux lors des piratages. là-dessus il y a visiblement une tourelle Pleine les caisses, y'en a beaucoup. C'est loin d'être tout plein. Qu'est-ce que c'est que cette machine Je ne sais pas. Peut-être qu'on va nous la prendre. On est venu ici en croyant faire partie de la grande chaîne de Ryan. Mais la sienne est en or, et la nôtre plutôt du genre de celle qu'on traîne aux pieds avec un gros boulet au bout. Uh -huh. Et là-haut, dans la forteresse là, en train de culpiter oh, des mannequins. Ça. Nous, on patouche dans ce trou à vider du poisson. Avec Fontaine, on peut espérer mieux. Il est comme nous, vous savez, mais il n'a jamais eu besoin de... Actionnez l'interrupteur dans la Mince, gamine de et Je crois qu'il est grand temps de nous serrer la main et de faire connaissance. Alors, il veut que je laisse entrer. J'ai peur qu'il soit méchant Mais, finalement. Je crois que la plaisanterie a assez duré. Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez comprendre ce que c'est que d'être vraiment. Ryan, il est pas très content que je laisse passer ce type. Ouais, on a définitivement changé. Bon. Ça partira peut-être si je relance le jeu Alors par où Par là c'est là d'où je viens Ah c'est la seule option en fait Ok alors j'ai dû louper un passage quelque part Ça ressemble vraiment beaucoup au chemin que j'ai suivi hein. Ah il y avait un cadenas à casser Ok panneau de contrôle Par contre ça me va pas ça, euh, le bruit de de, de l'audio de jeu, il est trop grand par rapport au volume des voix Et du coup, j'entends pas ce qu'ils disent Oh What Pas de sujet en prise de vue. Ils sont partis. Je ne peux pas les retenir. Je dois me replier. Sortez ma famille de là. Nous nous rencontrons dès que possible. Ah, ils nous ont mis un filtre. On voit pas ce qui se passe. Attends, photo. C'est nouvelle en plus, celle-là. Ah non, c'est un chrome plafonnier. Ok. Ok, visiblement j'ai tout Tout débrouillé Et Je vais tenter de sortir hein. Hop, petit cliché, vous permettez Achever. Toc. Faut que j'arrête de boire des trucs moi, faut que je me méfie sur tout ce que je ramasse. J'ai passé la matinée à discuter avec la scientifique allemande. C'est vrai qu'elle est traumatisée. Je devrais pas continuer en même temps à écouter. Vous vous comme un assassin bon, avant de filer on comme écoutera plus la... tard. Vous n'êtes pas un barbouse de la CIA. Qu'êtes-vous venu faire ici Je ne suis pas un barbousse de la CI. Sois le dépourri, soit le, le détruire. <rire> ok. Ah je suis full en perforante. Oui, oui. Attends, par là oh, Il en a tué plusieurs en tout cas. L'Irlandais obèse m'a proposé un marché. Je leur balance Fontaine et je peux me tirer d'ici. C'est pas compliqué. Mais comment savoir si ce gros lard n'est pas avec Fontaine Ils sont peut-être tous avec lui. Fontaine a de la dent et tout le monde en veut. Ryan est un beau parleur sapé comme un prince. Même ici, un idiot peut voir de quel côté le vent souffle uh -huh. Arcadie Est-ce qu'on est en train de passer à la prochaine zone Je pense Ou alors c'est la même carte et c'est une nouvelle zone. On va pouvoir avoir le tout début à cet épisode. Ah, crotte! Et on peut passer de l'une à l'autre, d'accord. Cache des contre il y avait des petites filles. Parce que je les ai pas trop vues. Je sais pas exactement à quel niveau on est. Sauvegarde en cours. Allo Ok cagé contrebandier Vers Arcadie huh. Un docteur qui veut accélérer la vitesse de croissance des enfants Pourquoi les enfants mettent-ils aussi longtemps à grandir Ils avalent tout comme des gloutons sans jamais rien Ah c'est fini Ok alors ouvre-moi Moïra, Patrick, c'est encore un coup de Ryan Il attend que nous soyons presque sortis pour nous tendre un piège On va le trouver le salopard On va le trouver, on va lui arracher le cœur Il l'aime pas ce Ryan Je suis venu ici bâtir l'impossible Moi non plus d'ailleurs je l'aime pas trop de Tel un barbare en admiration devant les portes de Rome Oh oh! Même l'air que vous respirez est débité de mon compte. Alors, respirez profondément pour vous souvenir plus tard de son goût. Allez à la bâtisse faire des collines onglantes. Elle vous mènera tout droit au démon. Et alors, il sera temps pour lui de payer. Oh, c'est un cadavre riche. J'ai trouvé une crypte. On est dans un cimetière en fait. Ça va être le cimetière de rapture Des petites lumières partout Alors il faut que j'aille à la station de météo Je pense pas qu'on l'atteindra à cet épisode-ci Mais C'est -ce magnifique mmh. On dirait que des pauvres diables se mettent à voir des fantômes <rire> Des fantômes <rire> dit que c'est un effet secondaire des plasmides les souvenirs d'un crétin sont transmis à un autre par la manipulation génétique Des fuites, des cinglés, une rébellion et maintenant des fantômes La vie n'est-elle pas formidable à rapture Eh oui moi aussi je vois des fantômes Ah chevrotine unique ça ça va être pratique Oui il y a quelqu'un J'ai l'impression qu'ils me veulent pas du bien Crosome Chunidi. Progrès en recherche. Je sais pas ce que c'est. Ah, le Crosome Hunidi est vulnérable aux munitions antipersonnelles. Ok, petite pause. Genre ça. Il est flippant en tout cas C'est un... Je passe. Si J'ai vu une ombre passer m'équipe tant que je peux. Tant que je peux encore. Ah, tp. Visiblement. Oh. Géotech. Ok, c'est juste pour les modifications. Ok, on l'a mis à vie, mi-vie. Ah, je croyais l'avoir tué. Ah, c'est bon. Avec de la chlorophylle, se balade. Il est mort là, j'y crois pas. Mais chute, t'es tout mort. Oh, il va pas se taire. Outil de piratage automatique. Ah, j'ai tout de suite atteint mon max. Ok. C'est pas grave, hein, mais. tellement de munitions j'ai raté à ah, clic milieu ça permet de euh... eh bien c'est pas grave on va utiliser mon armatou moins précise mais quand même pratique tu es en caoutchouc c'est non c'est juste un crozo okay. C'est un Onidi encore ou c'est un classique Je pense que c'est un classique Bon oh, t'es pris de mourir oui Ils sont increvables Un petit coup de soin euh, Là on est sur du classique ah tout à l'heure peut-être que le Woody je l'ai je l'ai tué avec du classique piraté Toc toc toc donc plus grand chose Et voilà Je suis à plein, un max en munitions perforante. et ben on va s'en servir. C'est des spéciales machines, je crois. Une petite salle, je suis plein en trousse de soins. Et eh ben ça va être l'occasion de s'arrêter pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour le suivant